Champion. Allez, c'est pour toi, 200, allez Allez Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui une vidéo euh, sur les accessoires en musculation On en a toujours pas parlé sur euh, Fitness Fusion C'est vrai Bon faut dire qu'on est encore jeune euh, sur la plateforme ouais. Mais il y a déjà du très bon contenu Donc les gars n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche C'est pas nous qui le disons, ce sont les stats ce sont les stats, ce sont les stats qui me disent. Donc cette vidéo-là, on l'a fait surtout pour un accessoire qu'on voulait vous présenter. Les gars, restez bien jusqu'à la fin de vidéo. On vous montre ça, c'est une tuerie. Bon, Rode tout euh, 30 abonnés, là, vite. 30 000. 40 000 en fin d'année, ce serait faramineux. Ok. 50 000, ce serait... Oh là, je crois que je me bats. On avec vous pour Quoi? ça. Hein <rire> euh, mettez le like, ça nous aidera beaucoup les gars. Donc Et les accessoires, les accessoires, ils sont là. Je sais pas si vous les voyez en caméra, on va vous les présenter sûr. un par un. Et puis Mouss, il va commencer avec le premier. Oui. Bon là, ils sont un petit peu fatigués, un petit peu très utilisés. C'est les bandes de poignet. C'est des bandes que vous allez venir entourer concrètement, bah, autour du poignet simplement ici. Et ça va permettre de soulager vos poignets quand vous allez faire des grosses barres Moi comme je bench lourd, si je mets pas ça, grosse douleur au poignet ça m'arrive bah, d'avoir carrément des sortes de petits coups de jus Je sais pas si tu as déjà eu dans le poignet et euh, bah, ça te permet de protéger voilà, ça fait, es beaucoup quoi. plus solide sur sûr, des gros tes poignets, exercices si Tu as, as, as travaillé Arrête, sous, tout as à En fait ton poignet il est bloqué, il est bien maintenu du coup tu as, as une meilleure trajectoire pour envoyer ta force Si tu, tu bench comme ça déjà c'est pas bon C'est très mauvais t as moins de force et c'est pas bon pour ton, ouais. ton poignet j'allais dire ta cheville c'est utilisé dans plusieurs sports d'ailleurs c'est vraiment très très utile mais ça m'étonne que fitness fusion ils font pas de placement de produits ouais ben bah ils ont on n'a pas de qnt malheureusement ça n'existe pas donc euh, qnt je sais pas ce qu'ils attendent pour faire des bandes de poignets Bah ça à de faire cette vidéo t'inquiète bouge pas ah ouais Ah ouais. Les gars, qnt il est là donc ça c'est un super accessoire ouais. pour le soulever de terre pour le squat le soulevé de chibre. ne le la mettez pas à la ceinture euh, de, à lombaires euh, pour marcher dans la salle, ça sert, à rien. Ouais, ça sert à rien. Ok, vous allez paraître plus maigre, mais ça ouais. sert strictement à rien. C'est vrai. Euh... les épaules, tout ça, c'est inutile. Ça, les mecs, qui la, la mettent constamment. c'est utile apparemment de ce qu'on m'a dit. Oui, c'est vrai. C'est utile. Le dos est mieux maintenu. Ouais. Euh, mais je pense que les mecs qui mettent ça constamment, c'est qu'ils ont vraiment un problème. Un avec... problème avec leur ego, je pense moi. Ouais, non, avec leur ventre. Et aussi ouais. avec leur ventre. Et, et leur ego, c'est vrai, parce Le que aussi, tu ouais. parais plus musclé ouais. quand. Quand t'es allé bah, en V. En v. Ah. Maître K, il aimait bien avec des ça ah ouais, T'as remarqué, on mettait beaucoup. Caché dans son jeu, je là. Donc la ceinture, voilà, ben essentielle. T'es beaucoup plus solide sur tes mouvements. Essentiel. Après, bon ça t'empêche de travailler ton transverse ouais. et ton maintien des viscères sur ouais. tous tes exercices donc lorsque tu l'enlèves bah, tu es un peu plus handicapé mais c'est pareil, bah, pareil pour tous les accessoires c'est pareil pour tous les accessoires qu'on va vous présenter ouais, les, les bandes de poignets euh, ça muscle pas euh, les petits muscles des avant-bras pas hésiter poigne. à travailler le muscle en question à part tu vois voilà. après tu fais du gainage tu, rends, tu fais ton transverse quand même quoi <rire> voilà mais après comme c'est des petits muscles nous on, est, on est naturel on peut pas jouer sur les détails et ça permet de les petits sécuriser. muscles des poignets on s'en fout bah les couilles. le transverse on fait attention c'est important enfin attention mais bon quand exercices... tu pèses le pour et le contre de toute façon tu vois au soulever terre vraiment ça t'aide vraiment à être mieux gainé à moins de blesser tu as moins de chances voilà. de te blesser donc c'est très important mais, mais, mais le but c'est de la mettre le moins possible ouais. nous on le met sur euh, les premiers exercices là où on charge lourd et on le met pas sur le de chauffe, ça veut dire. Si on fait un... un tu un fais top du squat, 7, par exemple. Non, mais tu fais un top 7, c'est là où tu vas... Là où je vais la mettre. Voilà. Voilà. Je fais du squat, je monte progressivement, je la mets qu'à partir de 100 kg en dessous. Quel est l'intérêt Voilà, on est d'accord. Sauf on si vous êtes débutant. Hein, mais Évidemment. Le mieux mais c tant que la charge est vraiment facile à maîtriser pour vous inutile moins 20% hein, sur Côté fitness fusion et elle vous revient pas cher du tout euh, donc les bandes de tirage les gars euh, on en a là des ouvertes yes. ça, ça sangle sera... de tirage sangle de bande tirage, de tirage ça marche ça marche euh, ça sera plus simple pour vous montrer donc euh, ouais. pour les mettre on va pas vous expliquer il y a des tutos euh, faciles sur, ouais. euh, sur YouTube euh, mais en tout cas euh, c'est parfait pour avoir une excellent tous tout les le exos d'eau voilà les, les exos de tirage vous ouais. avez une bonne prise en main euh, en, en plus de ça vous, vous limitez euh... le recrutement ben, du, du bras simplement Voilà, et vous limitez l'action des biceps sur vos exercices donc ça veut dire que si vous voulez vraiment isoler votre dos euh, ben ça c'est parfait, ouais. moi qui ai un point fort biceps par exemple c'est essentiel pour par moi attention de ne pas en abuser parce que quand euh, tu fais un exodo comme du rowing, c'est mieux de les éviter, ou bien du tirage, parce que tu vas renforcer ta poigne, ton avant-bras, et c'est important d'avoir un bon avant-bras voilà, pour avoir de la poigne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, c'est des ah, choix à faire par rapport évidemment. à votre anatomie. Euh, donc euh, moi, euh, en fait, ça va être utile quand vraiment tu as développé une force vraiment de fou, que la charge, tu plus à la tenir avec tes mains, là, tu viens mettre les bandes, soulever terre ah, voilà. par exemple. Et puis, si, si, si prona, ta poigne, tu t'en fous, tu vois, moi je m'en fous de ma important je ne vais pas faire des même. bras de fer, je ne vais pas faire euh, Koh à me suspendre une barre, mon but c'est de développer mon dos, je prends ça, c'est vrai, tu en fait il faut savoir utiliser cette histoire ouais, au bon ça. moment, pas les mettre sur tous les exercices, par exemple au deadlift je les mets seulement à partir de 100 kg, ouais. si tu, tu fais de la double prona, après si vous faites de la prise inverse, vous n'avez ouais, pas bah besoin, ça. mais moi je préconise bande de tirage en double prona parce qu'aucun risque de blessure, quand tu fais ça tu sais que tu peux t'arracher un biceps en double, euh... donc c'est mieux en double prona. en tout cas on veut vous voir avec du QNT dans les salles, fitness fusion, Quand fitness fusion, elles vous reviennent à genre 8 euros les bandes. Ah oui, c'est vrai sont pas cher, c'est vrai. 8 balles Je pensais qu'il montait, hein, parce que lui. Il a 8 euros 8 euros 4-4, Ce sont les paires des fois. Donc les chaussures de force. Bon, ceux-là, ils ne sont pas livrés à un moment. Les chaussures de, de euh, Mais euh, elles sont vraiment utiles, les gars. Je pensais que c'était un gadget, j'ai voulu essayer. Euh, c'est devenu un indispensable. Bah, tu vas pouvoir m'éclairer parce que j'ai déjà voulu en prendre et je l'ai pas fait parce que je me suis dit c'est inutile donc convainc moi Mais ben moi je, je, je veux me pas convaincre. convaincre, je veux que derrière la taille en acheter parce que vraiment ça <rire> va t'aider à être le plus puissant du fit game. <rire> Mais la vérité et moi je pensais l'utiliser seulement sur mes squats, je voulais euh, être plus stable sur mes squats et finalement je l'utilise aussi sur mon développé couché où je sens que ça bouge pas. Sérieux Je suis beaucoup plus fort et sur euh, mon soulevé terre là c'est incroyable, il y a rien de mieux. Soulevé terre je préfère faire pieds nus et ben voilà c'est ce que je faisais au début. Parce que j'ai Amplitude. Et oui, plus c'est plat sous ton pied, plus tu es proche du sol. Plus tu prends la barre euh, haute. Ouais, mais t'as plus de trajet à faire euh, vers le. C'est le contraire. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement des chaussures comme ça Avec les chaussures là, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup okay. plus fort. L la force qui vient des jambes, par exemple, sur un développé couché, ouais. vous allez la transmettre plus facilement au haut du corps. Mais c'est pas le meilleur exemple parce que mon utilisation préférée, ça reste sous le soulevé terre où on est beaucoup plus stable. Si okay. vous avez tendance à faire euh, le, le deadlift avec des chaussures euh, de sport basiques, avec des semelles euh, molles, par exemple, ouais. votre pied ouais, n'est pas stable. C'est pas stable. Demandez à un collègue à vous de, de vous filmer. Vous, vous allez voir que votre cheville vrai, elle raison. bouge un peu alors qu'avec ça il n'y a rien qui bouge les gars j'ai l'impression, je sais pas si as le clip de Michael Jackson où il fait le un entravement non, non, non. Non, ouais. on l'avait préparé <rire> Bon, vous voyez le clip dont je vous parle Eh ben j'ai cette sensation-là d'être accroché au sol et de ne plus bouger. Donc, une fois que je suis en place, bah, ça y est, j'ai juste à transmettre la force et, et pas me préoccuper de mon placement, tu vois. Après, moi, je vois un autre truc euh, qui peut m'intéresser c'est quand tu la mets de côté comme ça, la chaussure, on voit que la semelle devant, elle est très fine et à l'arrière, elle est très grande. Pour les gens qui ont du mal au squat, parce que le talon se lève un peu, ça peut être vraiment ça utile. Va les aider. Ça ouais. peut être vraiment J'aurais voulu des chaussures de force plates pour pas moi, comme ça, bien. accentuer le travail, par exemple, sur mes squats, sur les quadrices c'est bon, pour ça que j'aimerais. Ouais, pour toi, ce <rire> serait utile. Pour moi, non, j'aurais dû choisir des plates. Mais euh, en tout cas, je, elles étaient en promo, du coup, j'en ai profité. faites N'en font pas. <rire> T'es mal taille <rire> Et ensuite, le dernier accessoire. Il en reste un que... Oui, il en reste un. Ça, c'est des bandes pour les jambes, on est d'accord Ah, j'avais oublié cela. Ouais. Donc, ça. Wesh. Oui. Donc, ça. Donc, ça, par exemple, c'est des bandes pour les genoux qui vont te servir pour le squat. Ça va te permettre une sorte d'effet élastique quand tu vas descendre. Ça va les gainer et elles vont t'aider à remonter plus facilement. C'est bien quand tu veux travailler en force. En fait, Quand ça tu vas fait... tricher par exemple. Ouais, ça c'est Par mal. exemple ça, Avec ça, vous gagnez vraiment de la force. Ouais, ce pas des conneries. Mais ce n'est pas des vrais pertes Parce qu'une fois que vous les enlevez, vous allez voir que la barre elle est ouais. beaucoup plus lourde, les gars. Parce que euh, l'effet élastique, ça vous aide à. ça, ça fonctionne comme un muscle. Hein. Le Normal. muscle, il s'étire et ensuite il se contracte. Il se et là, c'est pareil, ça fait le job à, à la place des muscles. D'ailleurs, moi je serais. Vraiment intéressé de tester ça au coucher Pour voir si je passe les 190 avec des bandes tu vois. C'est vrai qu'il y a des... Je serais vraiment intéressé d'essayer Et pareil, il y a des ouais, même des tenues de compression C'est un t-shirt complet que tu mets Qui te comprime mais qui fait l'effet élastique aussi Qui mettent dans les compétitions Et euh, qui t'aide vraiment apparemment donc le gagner en perf Donc là, si je comprends bien C'est que tu annonces sur YouTube Que tu vas faire 200 kg au bench De fait, des dons pour que j'achète Ça doit coûter cher les tenues là <rire> Donc n'hésitez pas à utiliser notre code promo <rire> sur QNT Pour euh, qu'on puisse euh, acheter euh, ces accessoires-là et, et en vrai, je suis chaud d'essayer de... Plus d'accessoires possibles. Je vais mettre 4 ceintures, je vais mettre à 200. Tu vas voir. Comme sur l'intro, on va te retrouver. N'hésitez euh, pas à commenter, liker, utiliser notre code promo. C'était Fitness Fusion de la FFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et MP.